Bonjour, je m'appelle Michel Bowens, j'étais en résidence chez SMART pendant trois ans et j'ai eu le plaisir de travailler avec beaucoup de, de collaborateurs de, de SMART. On définit en fait les communs par trois critères principaux. Le premier, c'est simplement le commun, c'est une ressource partagée. Donc, Par exemple, un groupe de paysans qui décide d'avoir quelques machines agricoles en coopérative deuxième point, c'est une activité humaine, donc tout peut être en commun du moment qu'on fait le choix de considérer cette ressource en commun. Qu'un commun est uniquement un commun s'il est géré, si les normes, les régulations viennent du commun elle-même. Donc c'est la communauté elle-même qui produit, qui décide sur les, les règles suivre. Donc ça c'est très important pour le distinguer encore une fois du privé et de l'étatique. Alors c'est très important, c'est de considérer euh, le rôle d'un commun dans une transition. En fait, historiquement, la seule institution euh, en dehors du marché de l'État qui ne sont pas très, très bien pour ça, pour euh, préserver des ressources naturelles, euh, c'est les communs. Donc Pendant des milliers d'années, euh, les êtres humains ont, ont, ont géré les ressources naturelles euh, par le biais des communs. Il y a trois avantages. Le premier avantage, c'est de mutualiser les choses. Ça veut dire qu'on va beaucoup moins dépenser de ressources. Par exemple, des voitures partagées en association. Chaque voiture partagée va pouvoir remplacer entre 9 et 13 voitures privées. Donc c'est un énorme gain euh, qu'on peut appeler thermodynamique, c'est-à-dire une baisse énorme au niveau de ce que l'être humain dépense euh, au niveau des matières. Deuxième aspect, si c'est beaucoup moins cher en ressources, ça sera aussi très intéressant au niveau financier et économique. Donc du coup, c'est beaucoup plus inclusif. Euh, par exemple, être membre d'une association de car sharing va peut-être être, euh, être l'équivalent d'un euh, quart du prix de maintenir une voiture privée. Troisième aspect, c'est l'aspect démocratique parce qu'on est dans une société où, en fait, à part les élections, euh, on vit dans des systèmes hiérarchiques, à l'école, dans, souvent dans les usines, etc., dans, dans, dans l'entreprise et donc les communs sont autogérés par, par les communautés. Donc il y a trois grands avantages, et tous les trois vont jouer dans des moments de crise. Et historiquement, en fait, il y a des périodes euh, extractives, donc où l'humanité va beaucoup trop dépenser, euh, et il y aura des, des époques plus régénératives, où par le biais des communs, on va essayer de vivre plus en harmonie avec les ressources naturelles. Et je crois qu'on est dans un moment pareil. Donc, quelle est la relation entre les communs et le père-à-père -père Le père-à-père, c'est une, une dynamique relationnelle. Donc, au début de l'histoire de l'humanité, on vivait dans des petits villages, on connaissait tout le monde, on pouvait résoudre les problèmes par le biais de, de discussions, par le conseil des anciens, etc. Dans les sociétés modernes, il y a beaucoup trop de monde pour que le père-à-père -père fonctionne au niveau local, par contre, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a inventé une technologie, les réseaux digitaux, qui permettent une mise en échelle du pair-à-pair. -pair. Donc on peut aujourd'hui coopérer à une échelle mondiale si on veut. Donc par exemple, une mise en échelle, c'est Linux, un logiciel libre. Il y a peut-être 20 000 personnes qui travaillent dans le monde entier, mais c'est des équipes de quatre personnes en moyenne. Donc ça, c'est un exemple de mise en échelle du pair-à-pair, -pair, de travailler en petits groupes et en même temps de pouvoir coordonner des choses à une échelle mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est que donc aujourd'hui, l'humanité est aussi en train d'évoluer vers des systèmes collaboratifs ouverts, plutôt que des, des entreprises qui sont fermées uniquement à leurs employés, etc. Alors, est-ce qu'il y a des, des liens entre SMART et le principe des communs Évidemment que, que oui. Donc, premièrement, j'estime que SMART, c'est déjà une plateforme coopérative. Donc, c'est-à-dire, évidemment, que SMART s'occupe des, des transactions marchandes entre les travailleurs freelance, les travailleurs autonomes et leurs clients. Donc, ça, on peut dire que c'est une fonction marchande, ce n'est pas, pas en soi un commun. Mais l'écosystème que SMART propose, c'est une plateforme autogérée par une coopérative. Donc euh, l'écosystème de SMART est un commun dans ce sens-là. Deuxième aspect, euh, SMART Communication est une coopérative, donc c'est un commun, on va dire fermé, mais, mais qui est un commun pour ses membres, donc c'est un deuxième aspect. Et le côté financier euh, de SMART, euh, donc il y a un fonds de garantie mutuelle, qui est une mutualisation des revenus, c'est-à-dire qu'il y a un flux financier euh, qui va permettre de prépayer euh, les, les factures, et qui est une, une forme de mutualisation. Donc, c'est aussi une forme de commun. Aujourd'hui, donc avec euh, Smart in Progress et tous ces nouveaux projets, on voit très bien que Smart est en marche euh, vers un modèle qui est beaucoup plus orienté vers le commun que dans le passé. Donc, euh, je crois qu'il y a un vrai lien euh, entre Smart et les communs. Et évidemment, on pourrait aller plus loin donc, une des choses que j'ai pu euh, discuter euh, avec euh, les dirigeants de Smart, c'est l'idée de mutualiser les achats, par exemple. C'est de, de, de dire, on ne va pas seulement aider nos membres euh, à gagner plus et à sécuriser leurs revenus, mais on peut aussi dire, voilà, on va utiliser la masse des membres pour obtenir euh, euh, des achats collaboratifs euh, qui vont aussi euh, permettre euh, d'avoir une, une vie meilleure en dépensant moins par la mutualisation. C'est fini.